Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous propose de vous poser la question êtes-vous quelqu'un d'agressif ou de peureux en trading Vous avez vu cette semaine, on a eu une semaine extraordinaire en trading, les marchés ont baissé de manière fantastique. C'était le moment de se positionner sur les marchés de manière agressive. Est-ce que vous l'avez fait Si vous ne l'avez pas fait, bien il faut vous poser la question pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça pourquoi est-ce que vous n'avez pas profité de cette opportunité qui pouvait vous permettre de gagner 6 mois de, de gains en une semaine. Vous voyez ici on a le marché du DAX30, vous voyez l'énorme bougie qu'on a, qu a ici donc un marché qui a vraiment chuté fort et qui s'est arrêté en fin de semaine donc vendredi soir donc sur le nuage Ishimoku ici. Donc une fois que vous avez quand même un peu d'expérience il faut y aller, il faut en profiter. Si on regarde sur le, sur le 4 heures par exemple, vous voyez chaque bougie qui représente 4 heures. Sur l'évolution de la semaine ne me dites pas qu'il n'y avait pas des opportunités où vous pouviez vous positionner. À un moment donné il faut quand même prendre un minimum de risque quand vous avez des, des, des signaux comme ça, des indications comme ça que le marché chute. Il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas prendre une petite position. Il faut y aller. Vous avez des gens qui disent, bon, euh, il faut y aller prudemment dans ce genre de marché. Non, à un moment donné, il faut quand même y aller. Donc, il faut avoir euh, le courage de se positionner. Et là, vous allez bien sûr euh, gagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais quand vous avez une tendance claire comme ça, il faut y aller. Il faut suivre la tendance. N'essayez pas de jouer les contre-tendances. Vous avez un mouvement clair. Il faut y aller. Il faut en profiter. Donc selon votre expérience en trading si vous n'avez pas encore la, la, la conviction, le courage de vous mettre dans un marché comme ça, il faut vraiment que vous appreniez une méthode efficace pour arriver à vous positionner et à profiter donc d'opportunités comme ça. Si vous n'avez pas une méthode qui vous donne suffisamment de confiance et eh bien je vous propose ma méthode Scalping plus Ishimoku avec tous les indicateurs que vous avez. Donc vous allez avoir vraiment des indications claires et précises de ce qu'il faut faire. Donc à ce moment-là quand vous voyez une semaine comme ça ou même sur le, sur le 4 heures, vous descendez sur des unités plus petites, vous avez des points d'entrée clairs et précis. Donc sur le 15 minutes, sur le 5 minutes, sur le 1 minute ou même en-delà de ça. Vous prenez des positions, vous les coupez rapidement si vous, si vous voulez, vous gardez des positions plus longues. Il y a des tas de, de combinaisons possibles mais il faut y aller dans un marché comme ça. S'il vous plaît allez-y Alors suivez des formations que ce soit la mienne ou, ou d'autres formations mais suivez des formations. Vous avez des gens qui disent moi je suis autodidacte, oui bon ben c'est bien autodidacte mais vous allez passer des années à chercher une méthode efficace. Alors que si vous investissez un petit peu d'argent dans des formations, eh bien vous allez gagner des années et bien sûr énormément d'argent. Parce que si vous attendez 10 ans avant de gagner en bourse, eh bien vous auriez pu gagner beaucoup d'argent avant ça. Donc si vous perdez pendant 10 ans, ben c'est perdu, hein, vous n'allez pas le rattraper cet argent-là. Donc essayez... De trouver des bonnes formations. Il ne faut pas forcément payer des formations chères mais allez-y prenez des formations, vous allez apprendre certainement dans différentes formations. Vous avez des formations qui ne sont pas bonnes, j'en ai suivi qui ne sont pas bonnes. Bon ben vous apprenez aussi de cette manière-là ce, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc cherchez des formations, achetez différentes formations et vous ferez le tri mais vous allez gagner des années et des années et lorsque vous aurez un, un marché comme ça qui chute de cette manière eh c'est bingo, vous allez, vous allez remplir votre semaine, vous allez pouvoir vous payer des, des vacances au bout du monde. Donc à un moment donné il faut y aller, il ne faut pas être peureux, il faut être agressif sur un marché comme ça. Donc c'est là qu'on gagne vraiment des grosses sommes d'argent. Donc vous pouvez gagner 5 à 10% en une journée sur un, sur un marché comme ça. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger vos positions, mais rapidement quand vous avez un marché dynamique comme ça, vous pouvez sécuriser vos positions, vous pouvez prendre une partie de vos gains. Et là vous êtes, vous êtes serein. Hein. Donc toute la semaine il y avait des opportunités comme ça. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas profité Posez-vous la question, c'est le moment. Donc là il faut y aller dans un marché comme ça. Bon vous voyez ici avec les indicateurs qu'on a ici, on est dans un nuage Ishimoku. Donc toutes les explications des différents euh, indicateurs qu'il y a sur cette page vous le trouvez dans, dans, mes, dans mes formations. Si vous ne connaissez pas l'utilisation de ces indicateurs ça peut vous sembler compliqué mais non tout est expliqué simplement, la raison de chaque indicateur et euh, comment en profiter, comment vous positionner avec un, un taux de réussite très élevé. On n'a jamais 100% de certitude mais quand vous avez des, des indicateurs qui vous donnent à 90-95% une probabilité que le marché va descendre, ben allez-y hein, à un moment donné il faut y aller quand même. Donc c'est ce que je vous dis apprenez des méthodes efficaces et là vous allez vraiment gagner de l'argent en bourse. Mais il faut apprendre des méthodes de trading, ne perdez pas votre temps à chercher à changer x indicateurs, non faites confiance aux gens qui ont des années d'expérience, qui ont utilisé, qui ont choisi certains indicateurs et à ce moment-là vous allez vraiment progresser rapidement et gagner beaucoup d'argent en trading. Donc ça c'est mon conseil. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Aujourd'hui on est le dimanche 1er mars donc les marchés vont s'ouvrir ce soir et demain matin, je ne sais pas, je sais pas. De toute façon moi je trade à court terme, c'est la meilleure manière de procéder, j'ai plus de 10 ans d'expérience en trading, c'est la meilleure manière de procéder pour éviter euh, de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui vont se positionner qui vont dire le marché va se retourner et va remonter. Mais, c'est comme, comme au casino, vous jouez le rouge ou le noir mais là vous n'avez aucune certitude, on ne sait pas. Le marché peut très bien continuer à descendre, à casser le nuage et à progresser. Moi je ne fais pas de prévision à plus de quelques minutes mais j'ai un taux de réussite de l'ordre de 95%. Donc à vous de choisir, soit de vous jouez en bourse, enfin vous tradez en bourse euh, comme vous jouez au casino, et là à vos risques et périls ou bien vous suivez des méthodes efficaces, vous tradez à court terme et vous pouvez avoir un scalp qui se transforme en des trades, un scalp qui dure des heures et vous faites, celle jackpot pour vous. Hein. Mais il faut bien sûr avoir une méthode efficace, suivre des, des conseils de personnes qui ont de l'expérience, voir les résultats que vous avez avec ces méthodes et là vous allez réellement progresser. Voilà donc c'est mon conseil pour ce dimanche, essayez de, de voir ce que vous pouvez faire la semaine prochaine mais avec une méthode efficace. Il est peut-être encore temps d'acquérir aujourd'hui une, une méthode pour vite apprendre et profiter des marchés. Peut-être qu'on va avoir encore une chute formidable la semaine prochaine ou un rebond extraordinaire je ne sais pas mais il y aura certainement vu la bougie qu'on a là devant nous des bonnes opportunités la semaine prochaine. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo. Likez la si mon conseil vous semble judicieux, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous voulez gagner en bourse eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt si vous voulez acquérir une de mes formations vous avez un lien sous la vidéo euh, je vous conseille d'acquérir ma formation ou une autre formation ou des formations et là vous allez vraiment, réellement, réellement progresser rapidement et pas attendre des années avant de profiter d'opportunités comme celle-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.